Dans une nacelle 10 mètres au-dessus du Rhône, le spécialiste APAV repère en toute sécurité les points de pose des capteurs intelligents ultra-sensibles sur l'ouvrage d'art. Avec son trafic ininterrompu, son âge plus de 50 ans et sa situation géographique entre le département de l'Isère et de l'Ain, le pont de l'agneux est le candidat idéal pour prouver l'efficacité de la solution innovante d'APAV de surveillance et de maintenance prédictive des structures. APAV est lauréat de l'appel à projets ponts connectés du CEREMA, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement dans le cadre de France Relance. Sur le territoire, 250 000 ponts demandent une surveillance poussée. APAV apporte une solution clé en main pour prévenir tout risque de défaillance des infrastructures et donc assurer la sécurité des personnes. Comment En s'appuyant sur une méthode et une technologie innovante d'instrumentation appelée SHM pour Structural Health Monitoring. L'objectif est de comprendre le schéma statique de l'ouvrage, c'est-à-dire de valider les hypothèses de fonctionnement de l'ouvrage en termes de modélisation et puis de réaliser une signature structurale. L'objectif étant, dans un second temps, dans le cadre de l'instrumentation à demeure, de surveiller l'évolution de ces paramètres par rapport à cette signature structurale. Ouais. Un audit pour comprendre le fonctionnement de la structure, puis son suivi à distance grâce à des instruments de mesure autonomes à l'épreuve du temps, placés directement sur les points clés de l'ouvrage. APAV s'appuie sur la dernière génération de capteurs CERCEL, le leader mondial en équipement sismique, spécialiste du traitement de données. Ce sont des capteurs qui vont être installés sur une infrastructure entre 5 et 10 ans. Ils ont pour ça be le besoin d'être autonomes en énergie pour faciliter leur installation et leur, leur, leur exploitation donc ce sont des capteurs à très très faible consommation d'énergie également extrêmement performants pour mesurer les accélérations les plus infimes et enfin ce sont des capteurs qui sont entièrement sans fil de manière à communiquer les données pour les transmettre ensuite à un cloud sur internet Nous apportons notre savoir-faire industriel en termes de conception de capteurs sismiques mais plus généralement aussi sur les aspects électroniques et en tant que fournisseur de systèmes d'acquisition L'automatisation par algorithme apportera la puissance d'analyse aux experts à PAV. Ils pourront connaître avec précision le vieillissement du pont, prévoir son cycle de vie et donc la maintenance nécessaire pour garantir la sécurité des usagers. La surveillance du pont de l'agneux fait partie d'une expérimentation globale s'étalant jusqu'en 2024 grâce au partenariat noué avec le conseil départemental de l'Isère et la ville de Paris.